Moi je sais pas entre le gris ou le orange. Le orange il fait du feu et c'est drôle mais ça prend de la place. Et le gris, il envoie des bombes. C'est drôle. Le, le, le, le, le forgeron, forgeron, forgeron. Les le bestioles. Forgeron pour les bestioles. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà ça rame du cul. Step, si vous avez au aussi, ça pourrait peut-être aider. Peut ah, faire. mais vous pouvez pas les prendre si vous les avez oui. pas déjà débloqués vous-même. Ah. ah Oh, c'est euh. trop mignon Ah oui. oh, non. Encore. <rire> ah, c'est le préféré de Sébastien, celui-là Ah, moi j'ai celui qui a le turbo Oh, dégueulasse. Mais comment c'est celui que ça lag comme ça Je sais pas Parce que j'ai ni le pros ni la rame à fond, donc... Euh... Il est long, ce pont Qui dit que <rire> c'est un fruit Un fruit Entre deux Voilà Des fruits et du fun Ouais bah voilà, je repère autant Autant de points de vie que ce que j'avais gagné voilà non, genre, je ne à rien Aïe <rire> Ouais Les Je fais pas de dégâts en fait <rire> Ouh. Ouais, bientôt Comment tu fais toi Naïs <rire> Bah bastonne. <rire> le pauvre petit vieux Qu'est-ce qu'il a C'est pas un vieux c'est un petit vieux <rire> C'est pas le... C'est pas un petit vieux Mais il a pas l'air bien Oh ils sont mignons Non pas trop non, non. Mais ils sont armés Il a une truine dans la main ça se fait qu'on peut pas se ressusciter bah ouais ouais ouais ça utilise automatiquement les, bah automatique en fait, tu... les poissons Ah mais attends tant plus Sébastien, t'es sûr qu'il a pas d'écho là Non non ah. C'était un moyen de te sauver quand même. Oh, oh, oh, oh. C'est bon j'en ai eu un yes. mais, euh, il a l'air halluciné quand même le gars. Oh il est gentil mon chouette ah Bon on quitte et on revient, de toute façon, il a dû progresser ouais. Comment on a battu un boss. On voit la subtilité là <rire> Le buff Beaucoup de force et de la défense. Voilà. Mais oui, t'as pas acheté là Euh non. Mais Colle-toi à la fiche Non Tu veux pas Non, non. Non, il est mort, il est mort, il est mort. <rire> bah ça va, j'arrive à m'occuper des petits. J'ai grillé de potions. C'est pas vrai. Je prends vraiment trop cher avec ce perso. Je vais prendre le mec de feu, en fait, ça se passe tellement mieux. Voilà, voilà, doucement, doucement, je peux rien tester, moi. Ah, je peux faire des hypercutes. Oh, aïe. Aïe oh Derrière euh, Seb hésite pas à ouais, utiliser un peu ta magie parce que tu peux les congeler. Ouais, on se raccord, ouais. Là ouais. Voilà. Bah. Ah chou Et <rire> il faut mâcher ou il faut euh, voir le bon Mais je sais pas, était vraiment presque. Ah les blobs oh, attention il a ah, oh non, il a... ah, ah non il lèche en plus Bah moi j'arrête pas de crever. Honnêtement il est tout fou ce perso. Il n'encaisse rien du tout. Ah. C'est bon, ça y est. Il s'est dégonflé. Ah, la cavalerie Les arrive. Petit ouais. vieux. Ouais. Du pognon, Seb, serre toi. Ah. Oh, déjà. oh la vache. C'est quoi cette indécence Ah oui. <rire> mais c'est pour ça. <rire> ah, mais c'est pour vous ça, vous tu non mais je crois qu'on n'y arrivera pas hein. Oh, En plus il y a la cavalerie qui nous accompagne On fera rien y a des Ah bah, par les abeilles Ah mais j'arrive pas à me voir par cette de chevalier des grilles Ah non Le gang des apiculteurs Bah ils sont moins durs que les ours quand même On peut même pas savoir où ah. Moi, je suis celui qui tabasse des, des apiculteurs à coup de 7. C'est facile à repérer ah. quand même. Bah je sais pas ce qu'on a tapé mais ça valait le coup. Ah d'accord <rire> Il y a des chevaliers, ça brûle à Je vois pas où je tape, je vois pas où je tape. Ah moi, apparemment, je prenais les, je... Je prenais les dégâts, je peux plus. Je, je crois qu'ils sont morts. Est non, mais dans le Ah, pas encore ouais, ouais. <rire> les cours, les cours. <rire> Ah non, qu'est-ce qui est tombé qu sur le gâteau Mais ça faisait pas ça la semaine dernière, on est d'accord wow. Bah, sur la fin, mais... À la fin, oui, Oui, Pas mal, pas mal On en ah, fait, là pas mal, pas mal. <rire> Oh non, il y en a qui derrière là Allez, on le bourre contre un mur Et lui qui nous <rire> Ah, il joue oh. de il joue de l'or, cassez-vous Et pour aller à gauche, alors Demande, ouais mais écoute... Attention Ouais... En fait, faut l'empêcher de... non faut l'empêcher de... J'ai Anaïs qui monte des niveaux mais quand des... <rire> c'est. Un... Ah il se fait enchaîner le ce... monde <rire> Il s'est fait enchaîner <rire> Il a pris l'ascenseur bah écoute y a pas de raison que ça marche pas hein. ah bah, mais il faut pas tomber j'ai l'impression c'est mauvais pour la santé à part les petits graffitis sur le sur le devant là qui font un peu Et elle est bon. ah c'est pas les miennes ah non c'est pas les miennes ah, <rire> j'ai l'impression qu'il cherche une attaque avec ses yeux yes oui tu vas pouvoir faire des hypercutes c'est surtout que ça m'a redonné de la vie. Bon bah les gars vous avez tout mon soutien. <rire> Je peux pas faire beaucoup mieux. Baisse la tête <rire> Oh Je suis mort. T'es mort T'es mort mort ou mort mort T'es où T'es où T'es où Je suis à gauche de l'écran. Où est ton cadavre ben, On y va, on y va, on y va, on Il y, y... y a des poires là-dedans, mangez, mangez. C'est bon pour la santé. Bah... Bah... Non, mais faut en laisser assez bah Voilà es c'est genre ça Bon bah en fait je crois que c'est moi qui décide C'est.. à gauche Bon le prochain c'est pour moi <rire> Voilà par exemple Oui j'ai plus ma chauve-souris Ah ouais Ils ont buté ma chauve-souris Ils sont partis avec peut-être Oh les connards Ma chauve-souris Ah bah, là en fait. on attend d'autres ah. joueurs Qui est qui est parti Allo allo Là, pas de cherche là, est pas. Ah non mais tout le monde est là en fait. Ouais mais Lyon c'est c'est un petit village il hein. n'y a pas beaucoup de beaucoup de réseau. Quoi. Presque mort. Tout est dans le plat. <rire> un point de vie c'est largement suffisant. Ah bon moi il y a marqué Y. Moi aussi, y. Oui mais, ah mais bon après pour le. Ah bon? C'est X. Hein ah, pour le duel. C'est ah, Y pour lancer. Le... Ah bon? Et après, pour valider... Moi, je vois rien Ah, moi, c'est Y sur Naïs. Non, c'est y, me... y sur Naïs. Non, mais c'est Y wow. après, est... Ouais Naïs. Ouais, même, même sur la barre, en fait. Voilà, Là, il y a, y a un truc de mais... critique, je suis mort. Moi aussi. Voilà. Euh, Naïs Ah Qu'est-ce que tu dis T'as pas mis assez. Wow. Ah. Ah.